Monsieur le Président, Emmanuel Macron, Macron. Macron délégué distingués française et indienne, chers amis, bonsoir. Namaskar. Monsieur Namaskar. le Macron, je tiens à remercier mon ami le Président Dhanouar Macron pour l'accueil fort, chaleureux, chaleureux et affectueux qu'il a réservé pour moi et ma délégation dans ce site de patrimoine historique. Je garderai de très bons souvenirs de cette visite. Le fait que le président Macron m'a invité comme invité spécial au sommet de G7, témoigne du partenariat stratégique entre l'Inde et la France et de son amitié envers moi. Aujourd'hui, nous avons échangé pendant longtemps et nous avons discuté de l'ordre du jour du, du, du G7 mené par la France nous en avons Bharat discuté et nous avons assuré la à la France, France notre soutien Bharat complet Bharat à, à Rousse cet Rousse égard. À égard. Et l'Inde va, va toujours travailler pour soutenir la France dans toutes les questions concernant la biodiversité, le changement climatique, le, le, le, les, les questions Bharat du refroidissement et d'autres. L'Inde et, et la France on se connaissent et ont travaillé depuis longtemps ensemble. L'Inde, comme vous le savez, que ce soit sur le plan culturel ou, ou traditionnel, a toujours protégé l'environnement, parce qu'on ne peut pas laisser l'environnement souffrir par des décisions prises par l'humanité. Et, et étant donné que, que ce sommet G7 a lieu en ce moment en France, est un moment de très grand de plaisir pour l'Inde. La France et l'Inde ont connu de, de très bonnes relations depuis de plusieurs siècles, notre amitié n'est pas fondée sur des intérêts personnels, mais sur les valeurs nobles de liberté, d'égalité et de, fra de fraternité. Voilà pourquoi la France et l'Inde ont toujours travaillé ensemble pour protéger la liberté et la démocratie et combattre le fascisme et l'impérialisme. La France se souvient toujours du sacrifice des milliers de soldats indiens pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la France et l'Inde se, se restent toujours au coupes de l'un l'autre et continuent à travailler ensemble pour relever les défis, défis du terrorisme, du changement climatique, de l'environnement, de la technologie, ainsi que celui d'un développement inclusif. Nos deux pays ne sont pas limités aux, aux paroles, mais ont aussi pris des mesures concrètes. L'Alliance solaire internationale est une démarche réussie conjointe entreprise par la France et l'Inde. Chers amis, il y a de cela 20 ans que nous suivons la voie du partenariat stratégique. Aujourd'hui, la France et l'Inde sont des partenaires dignes de confiance. Nous avons fait des efforts pour comprendre les points de vue de l'autre et nous nous sommes toujours soutenus. Chers amis, le président Macron et moi-même, nous avons fait le point en détail de nos relations. En l'an 2022, l'Inde fêtera les 75 ans de son indépendance. Nous nous sommes fixés un grand nombre d'objectifs pour réaliser notre vision de Nouvelle-Inde pour marquer cet anniversaire. Notre objectif principal est de faire de l'Inde une économie de 5 millions de dollars. Il s'agit en fait d'une occasion dorée pour les entreprises françaises de jouer un rôle important dans le développement de l'Inde. Nous sommes Très intéressé à lancer diverses initiatives en matière de développement de compétences, d'aviation civile, d'informatique, d'espace, entre autres, afin d'accroître notre coopération économique. La coopération en matière de défense est un pilier important de nos relations. Je me réjouis des différents projets qui avancent bien. Sur 36 Rafale, le premier avion de combat Rafale sera rendu à l'Inde le mois prochain. Nous allons accroître notre coopération en matière de technologie et de coproduction. À vrai dire, la France est le premier pays avec qui nous avons conclu un accord du nucléaire civil de la nouvelle génération. Nous avons demandé à nos entreprises d'avancer rapidement sur le projet de jetapo tout en gardant à l'esprit le coût de l'électricité. Nous nous sommes également réjouis du fait que les échanges touristiques croissent dans les deux pays. Environ 250 000 touristes français visitent l'Inde et 700 000 touristes indiens visitent la France chaque année. Nous, avons, nous devons augmenter les échanges des étudiants, surtout dans les études supérieures et les études aux autres compétences. En l'an 2021-2022, on organisera la prochaine édition du Festival culturel indien Namasté France. J'espère bien que ce festival permettra d'approfondir l'intérêt des Français dans la culture diverses de l'Inde. Je sais bien que le yoga est très populaire en France. J'espère que beaucoup de mes autres amis français adapteront ce style de vie sain. Chers amis, j'ai signalé l'importance de la coopération entre l'Inde et la France en face à des enjeux mondiaux. Les deux pays font face au terrorisme et à la radicalisation. Nous avons bénéficié du soutien et de la coopération précieux de la France pour faire face au terrorisme transfrontalier. Nous tenons à en remercier le président Macron. Nous avons décidé de rendre plus comprehensive notre coopération en matière de sécurité et de contre-terrorisme. Nous avons également décidé de renforcer davantage notre coopération dans le domaine maritime et de cybersécurité. Je suis heureux que nous avons conclu une nouvelle feuille de route sur la cybersécurité et la technologie numérique. Notre coopération opérationnelle se renforce dans l'océan Indien. Il s'agit en, en fait d'une coopération critique pour assurer la sécurité et le progrès dans cette région. Chers amis, je voudrais souhaiter beaucoup de succès et mes meilleurs vœux à mon ami le président Macron pour mener la France et le G7 avec zèle, efficacité et une nouvelle vision pendant cette période fort éprouvante. Monsieur le Président, vous avez le soutien et la coopération d'1,3 milliard d'Indiens dans vos efforts. Nos deux pays doivent ensemble tracer le chemin d'un monde sûr et prospère. Je m'attends avec impatience de participer dans le sommet du G7 à Biarritz. Mes meilleurs voeux pour son succès à vous et à la France tout entière. Je voudrais de nouveau vous remercier pour cette invitation chaleureuse. Dhanébad, merci beaucoup. Au revoir.